C'est pas si tôt la gueule collée Encore d'hier soir on est pas sans savoir que notre forme préférée ne laisse pas de traces En commençant on tient du 7h l'entraînement bien plus le début par une pause de thé L'ive, le petit feu est réveillé On rentre dans la danse bien réglée sur le son d'un que mal vidé Ça crache, ça fume de tous les bords c'est presse même désagréable odeur On équipe de dans le canaphe, je sais plus comment il s'appelle On pourrait peut-être lui dire qu'il a l'air de souffrir Mais personne ne s'en rappelle Il a été fier à lui, il était fier de lui hier soir Plus que passé si tard, quand on a perdu la mémoire et un flambe logique, les pieds et les mots Sur une critique de lui, dans son s'en Ça braille, ça gueule dans tous les sens À croire même, c'est pas l'essence